Salam alaikum J'aimerais réagir par rapport au match Entre les fenêtres de l'Algérie Et les Lions inarbitrables du Cameroun Voilà donc moi j'ai décidé d'être fair play Je ne vais pas hasard me parler d'arbitrage euh, Même si le premier but camerounais Il est totalement contestable Mais comme par hasard à ce moment là La VAR ça ah, ne marchait pas <rire> Mais je ne vais pas en parler Je ne vais pas parler de la VAR non plus euh, Même si l'arbitre l'a utilisé Uniquement pour faire annuler Les deux buts algériens de Slimani non, je ne vais pas en parler. Maradona, il a mis un but de la main comme ça, bouf C'est passé, pas si on a dit la main de Dieu. Et Slimani, une main invisible, c'est quoi Non, c'est la, la main du diable, Zama. Mais je ne vais pas en parler. Et puis après, entre nous, de toute façon, le Qatar, ce n'est pas Zama. La destination de ouf à la mode. Hein. Eh ben non, le Qatar, c'est quoi C'est le désert avec des buildings. Et puis, entre nous, les stades dans lesquels vous allez jouer. Vous savez que les ouvriers qui ont construit ces stades, leurs droits du travail n'ont pas été respectés. Et quelque part, vous allez au Qatar, vous, vous cautionnez ce genre de traitement. Et mais oui, mais oui, il faut, faut le dire. Et vous allez jouer dans des stades climatisés. C'est pas bon pour l'environnement, ça mais non Après, si c'est la planète que vous voulez laisser à vos enfants, c'est vous et votre conscience. Bon, moi, j'ai décidé d'être fair play. Et donc, je vais souhaiter bon vent pour la Coupe du Monde au lion de la Teranga. One, two, three.